Hey, salut, bienvenue à toi sur la chaîne. Attends, je vais le faire la Skyrose Ça marche apparemment. Hey, salut, c'est le 4 euh, Aujourd'hui, on va faire euh, les maps euh, sur Redbox X. Franchement, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like. Euh, Aujourd'hui, on va voir si euh, quelle est la meilleure des maps sur Redbox Six Donc, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Il parle comme ça, non Bienvenue à toi, aujourd'hui on est sur la tier liste des maps qui sera discutée, votée, on essaye d'élire la meilleure des maps possibles de Rainbow Six Et tu d'accord avec ça C'est extrêmement important, on attend ton avis dans les commentaires Toi, Jean-Claude44, dis-nous quel est ton avis C'est extrêmement important que tu mettes ton avis, que tu lâches un like et aussi que tu t'abonnes Parce que regarde, regarde à combien on est, on est à 149 000, ok 149 000 c'est pas génial 150 000, c'est tout rond 150 000, donc abonne-toi, euh, dépêche-toi, en avant Bon alors Alors les amis, on va commencer avec chalet Ok. Chalet, vous en pensez quoi Hein Chalet, c'est S, bien sûr. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes tellement... On est en phase, on est en phase aujourd'hui. On est en phase. Ensuite, banque, attention. On n'est plus sur chalet, c'est fini. Banque, c'est parti dans 3, 2, 1. Parce que si tu continues d'appuyer sur A ou B comme un ça va prendre banque, ok Concentrez-vous, soyez pas con. B comme banque. Ok, c'est parti. 3, 2, 1, go Ok, on part sur un B, sur Banks, pas mal, Banks, ça se joue pas trop mal et tout Le serveur, ça, ça pue un peu du cul Elle a été rework, mais le rework, il est pas si exceptionnel que ça Ça n'empêche que c'est une grande map, mais le main me fait chier, moi Mais c'est pas une map difficile à, à comprendre, ça peut pas être en C, ça peut pas être en D J'ai pas envie de la mettre en S non plus, elle est soit en B, soit en A Vous avez décidé B, je la mets en B ah ouais. Ok, derrière, Border, dépêchez-vous Allez, 30 secondes pour votre... Voilà, vous avez décidé de mettre B pour Border B comme border, B comme banque. vous êtes des petits marrants. Clubhouse, le T1 c'est de la merde quand même, tu vois, sur Clubhouse. C'est caca, elle peut pas être élue. meilleure map, quoi. Elle est pas mal, ça va pas être un C ou un D. Let's go, finish Paul. ça part en A, ouais, ça me paraît pas trop mal. Hein. Littoral, en avant. J'aime bien jouer lito, mais j'aime pas ah, du pardon, tout. Le Hookah me casse les couilles. Il manque une pièce, quoi. Faudrait couvrir la sortie de, de Hookah. C'est D, je veux rien savoir. Ah oui, il y a des gens, ils aiment pas Coastline quoi. Mais, y a des... mais la France aime Coastline, les mecs. Vous avez décidé de mettre du S, mais ça, c'est parce que vous êtes débiles. Coastline, ça part en B. Hein. Ah, parce que j'ai décidé, OK 49.3, j'en ai rien à foutre. Paul hein. on coupera au montage, manière. Sur YouTube, on dira « Ah, bravo, félicitations !» avec des, petites, euh, des petits applaudissements C'est comme si vous étiez smart. Consulat, ça peut pas être en S, les mecs. Elle est même plus compétitive. Ça peut pas être la meilleure map du jeu ah, consula, moi j'aime bien, c'est ma map préférée, donc je vais pas être très objectif dessus. Hein. Vous avez décidé de mettre C pour consula Ouais, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Ok, suivant, vite, euh, favela. Pour le moment, on est vraiment, vraiment en phase. On est vraiment en phase. la vie en A. <rire> d pourquoi Pour favela Moi j'aime bien favela. Je la mets en C, moi favela. À quoi sert le vote euh, À faire croire que t'as un peu de pouvoir, ok Fortress. C'est au Maroc. On va, pas, on va se respecter deux minutes quand même, ok Hein Ok Bon, eh, on... Maroc qualifié. Ah oh, putain, c'est vrai. Ils vont nous faire chier pendant des années. Avec... Imagine, la Maroc gagne la Coupe du Monde. Ce serait ouf quand même. Respecte le Maroc <rire> Faut que j'y aille au Maroc, putain, les mecs. Ça part en quoi En D, hein. Fortress Oh bah, putain, la vache. Franchement, moi j'aime bien Fortress. Elle était cool comme map. Elle était pas si dégueulasse que ça. Mais bon, ok. Airford, allez, dépêchez-vous là. Soyez attentifs. Ok, D. 1 vous avez raison, c'est de la merde. House House, les amis, vous avez 10 secondes, allez, là. Dépêchez-vous. Vous savez pas Vous savez pas, c'est ça Ok, super. House en A, on en est là. Ok, pour le côté emblématique, pourquoi pas Pourquoi pas Je peux comprendre. Côté nostalgique, tout ça. Café T'as mis consulat en A, ok, je mets consulat en C, vas-y. Vas-y, c'est bon, je plaisantais, je plaisantais. Vous avez mis C, je mets C, ok, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En A, café. Ouais, ça va. Canal. Canal, je la mettrai pas en D, moi. En fait, j'aime bien la jouer. Je sais pas pourquoi, mais elle me fait pas chier, en fait. Parce que c'est une note pas prise de tête, quoi. T'es pas obligé de droner pendant 107 ans avec 1840 pièces pour pouvoir rentrer à un endroit, quoi. Elle est simple. Est pour ça que les gens l'aiment bien, au final. Les gens, ils ont plus envie de se prendre la tête. Hein. Donc, elle va pas être en D. Je pense qu'elle va être en C, tu vois. Ouais, ouais, C, ça me paraît normal. En avant. Oregon. Voilà. Vous voyez ça, c'est parce que vous êtes des pigeons, parce que vous savez pas pourquoi vous mettez Oregon, parce que vous êtes un peu con, je pense, en final. Et vous vous dites, oh, elle est bien, Oregon, et tout, je veux rien savoir, c'est juste parce que c'est la première que vous avez apprise, c'est devenu la Dust 2 de Rainbow Six, euh, voilà, et, et donc vous suivez, comme ça, et, et derrière, euh, comme une espèce d'avalanche de cons, et, euh, et ben voilà, vous vous auto-alimentez, tu vois. Franchement, Chalet propose plus de choses qu'Oregon, quand même, mais bon. Outback, dit-il, il met maison en A. J'ai pas mis maison en A. Vous avez mis maison en A, OK Tu te calmes. D'ailleurs, t'es au courant que Dust2 ne sera plus joué en compète Ouais, j'ai vu. Outback, vous mettez en B. Vas-y, ouais, si, je la mets pas à côté d'une cosla, Outback. Je la mets avec canal, quoi. Why not Mais jamais elle touche le B, elle. Oh, je m'en bats les couilles. Non, oh, c'est bon. Elle eh, est mangeur de kangourous, là. <rire> non, non, non, non, non. Plane. Plane. Je sais pas. Peut-être que c'est la meilleure map sur console, tu vois, c'est la seule map qu'ils connaissent. Je pense, j'essaie de... Vous voyez, j'essaie de me mettre à votre place, tu vois, j'essaie d'être sympa. B pour se chauffer. Vous avez des goûts de merde. Vas-y, vas-y. Ok. D pour plain. C'est vous, c'est vous qui choisissez. Soyez content de votre caca. Skyscraper. C'est des maps qui sont plus méta, donc dur à dire. Tu as raison, tu as tellement raison. Chacune de tes interventions dans ce chat illumine Twitch. Merci, Kiwi Qu'est-ce qu'on ferait sans toi B pour skyscraper. Ok. Theme Park, 3, 2, 1, vous mettez C parce que vous êtes nul à chier dans le jeu, je pense que si on était dans des Elo un peu supérieurs, je pense que vous metteriez Villa en, en B ou en A. Mais comme vous avez un aim de Labrador, vous le mettez en C parce que vous êtes perdu sur la map, voilà c'est tout. Tower, Tower c'est D, vas-y j'ai même pas envie, elle est, c'est 49-3, elle est en E toute seule. D'accord? Villa, elle a pas du tout fun. Thème Park, elle est pas fun. C'est toi qui est pas fun, mec. C'est un parc d'attraction. Comment veux-tu que ça soit moins fun? Moi, ça me fait rigoler, d'accord? Tu avances et il y a des screamers et des trucs qui te sautent à la gueule. C'est extrêmement drôle. Villa S, c'est obligé que je le mettrais pas en S. Par principe, je mets pas des Italiens en S. C'est impossible pas depuis 2006. J'ai un PTSD par rapport à ça. Et la map manoir 6-4. Manoir. Oui, oui, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Manoir. Mm -hmm. Elle a été enlevée le même jour que usine. C'est thème avant le rework manoir. C'est quoi manoir 5 ça ira, ça ira, ça ira. Thème, avant, c'était un manoir avec des trucs d'horreur partout, tu te rappelles pas hein Si, si, avec le train au milieu. Mais elle s'appelait comment Attends, Thème Park, s'appelait pas Thème Park comment Thème Park Il parle pas de l'Event d'Halloween, Lawis. Euh, si, si, si, je pense. Il parle de Dr. Curse. Mais non, mais avant Thème Park, il y avait... Euh, la première Thème Park avant son rework, elle était bien sombre. Vous avez décidé de mettre le bateau en D. Ok, ok, ok, c'est vous les patrons. La map de TDM. C'est hallucinant. Tous ceux qui mettent à l'heure actuelle en dessous... De A pour cette map C'est que vous avez été traumatisé par cette map Mais c'est que vous avez été traumatisé par le mode TDM Et la vérité c'est parce que vous puez la merde Là en deux secondes je viens de vous faire un truc de ouf Je vous ai mindfuck C'était un test, c'était un piège les, les 16 personnes qui ont voté C&D sur TDM C'est sûr et certain, vous êtes nul à chier en aim J'en suis intimement convaincu MVP à chaque TDM Pfff, buena. Arrête, on parle de vrai TDM, ok? Tu insinues qu'on a des goûts de merde? Bien sûr, j'insinue que vous avez des goûts de merde. Je suis le seul ici à avoir des bons goûts. Ah, je suis désolé, mais ça, bon, là, du coup, on fait un de moite, -moite hein, avec vous, quoi. Ça part en B. Hein. Mais j'ai envie de la mettre en A. Allez, je la mets en A. Vous savez quoi, je la mets en S? Parce que c'est moi le patron. Pour le TDM, c'est la meilleure map de TDM. C'est tout. Je peux pas mettre chalet et oregon avec cette map. Hein. Quoi? Chalet et oregon avec cette map? Vas-y, t'as raison, t'as raison. T'as touché la corde sensible. Ok, ok. T'as touché la corde sensible. Let's go voter, là, pour Emerald, les gars. Planes. 3, 2, 1, finish Paul. Vous avez mis B pour Emerald. Ok, ça me va. Elle est pas si mal. Stadium, tu nous fais ta tier list. Oh, c'est ça, hein. Franchement, moi, je suis... Eh... Hey. On est connecté, hein. Ah oh, je suis absolument d'accord avec vous. Vous êtes la meilleure communauté que je n'ai jamais vue toute ma vie. Euh, même avec ma mère, je suis pas autant connecté. Vous avez raison sur toute la ligne. Reprenez des subs, maintenant. Hein Voilà. Stadium, a hein Ouais, ok, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et enfin, Night Even Lab. Eh, si vous ne l'avez pas joué, ne parlez pas, ok 4, écoute le peuple. Toujours, j'écoute toujours le peuple. Vous êtes tellement intelligent. B pour Emerald Ok. Oh là là là, j'aurais mis B moi aussi. Merci infiniment. Merci à toutes les personnes. N'hésitez pas à nous dire surtout dans le chat, dans le truc. N'oubliez pas à nous dire dans les commentaires de la vidéo si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord Vraiment, on y a passé énormément de temps. On a vraiment discuté entre nous pour savoir quels étaient les meilleures euh, maps et en particulier la meilleure map de Rainbow Six, donc les deux meilleures maps sont euh, Chalet et Oregon et puis euh, les pires maps, et eh ben elles sont en bas, hein. oh, euh, ok euh, donnez-nous votre avis, likez euh, la vidéo, c'est extrêmement important de liker les vidéos et de soutenir le monteur qui fait ça et qui est au Crous de toute façon, voilà, et qui est au Resto du cœur à l'heure actuelle merci, abonne-toi <rires>